Alors, la partie C de ce problème 2010. En fait, pour la partie C, on peut s'inspirer de la partie B. La première question de la partie B, ici, on a vu combien de groupes il était possible de former, combien de groupes de trois élèves, parmi ces 20 que l'on a, il est possible de former alors si je reviens juste là-dessus, je vous dit qu'on peut choisir les élèves ou pas les choisir dans un groupe. Donc on commence avec l'élève 1. L'élève 1. Et puis on peut le choisir ou ne pas le choisir. Et puis après on prend le deuxième élève. Et puis on peut le choisir ou ne pas le choisir. On met des groupes, d'accord, etc. Ça jusqu'à l'élève 20, et puis l'élève 20, on peut le choisir ou pas le choisir. Et ça va nous donner un arbre avec toutes les possibilités de choisir les élèves. On ne peut pas choisir, pas seulement choisir 3, en choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. Donc on va avoir un arbre immense, d'accord, avec un grand nombre de possibilités. Parmi toutes les branches de cet arbre, il y en a plusieurs, on a un certain nombre, dans lesquels il y a exactement trois élèves. D'accord. Bon, pourquoi j'ai mis un S Donc il y, a, il y a plusieurs branches avec exactement trois élèves. Et puis on a vu. Que pour trouver, donc dans un cas comme ça, où on a à chaque fois deux possibilités, pour trouver le nombre de possibilités, eh bien, on peut utiliser ce fameux nombre. Et donc, ici, dans notre cas, le nombre de possibilités de former des groupes de trois élèves, où on a choisi trois élèves, donc, où on a quelque chose comme ça. Donc ici, on en a 3 qui sont choisis et donc 17 qui ne sont pas choisis. Ça, c'est un cas possible. Il y en a un certain nombre de ces cas possibles parce qu'on peut après permuter. Donc là, ce serait les élèves, les, élèves ont choisi les élèves 1, 2 et 3. Mais on pourrait dire qu'on choisit les élèves 1, 2 et puis ensuite l'élève numéro 20. Donc on ne peut pas les énumérer. Si on voulait faire la liste, ça prendrait un certain temps. Puisqu'on a vu hier que en fait, il y a ces 320 20 possibilités de choisir 3 élèves parmi, 20, parmi ces 20 que l'on a. Et puis ça donne 1140. C'était pour le... Comment choisir 3 élèves parmi les 20 que l'on a. Donc il y a 1140 possibilités d'en choisir 3. Donc d'avoir trois groupes, euh, des, des groupes différents. Et donc maintenant, si je reviens à la partie C, c'est toujours un peu le même principe. On le, le prof, euh, il choisit 3 élèves, cette fois-ci, euh, pas pour... Euh, pas pour faire la photo, mais pour euh, ranger la salle. Donc l'idée est la même. Il en choisit trois, mais cette fois-ci, on s'intéresse seulement au groupe de trois élèves dans lesquels il y a Philomène. Donc Philomène, c'est une élève de la classe. On nous dit qu'il n'y a pas deux Philomènes dans la classe. C'est pour simplifier un peu la chose. Euh, c'est un, un nom assez rare, donc c'est très peu probable d'avoir, pour faire des probabilités encore, d'avoir deux Philomènes dans une classe. C'est comme Brice. C'est peu probable d'avoir deux brises dans une même classe. Cette année, j'ai un brise dans une de mes classes. Donc ça arrive. Si, si. Ça veut dire quoi On peut refaire notre arbre un petit peu différemment en se disant, la première personne qui choisit, c'est Philomène. D'accord Donc le premier élève, l'élève numéro 1 ici, c'est Philomène. Et puis, ben, soit il choisit Philomène... Soit il choisit pas Philomène. Et puis après, il va continuer de la même manière, le prof, avec les autres élèves. Donc il choisit ou il ne choisit pas le, troisième, le deuxième élève, il choisit ou il ne choisit pas le troisième élève, etc. Jusqu'au 20 vingtième élève. Il le choisit ou il ne le choisit pas. Donc on sait en tout cas que toute la partie de l'arbre qui va se trouver ici en bas, elle ne nous intéresse pas, puisque c'est toutes les possibilités où il n'a pas choisi Philomène. Et puis nous, on veut savoir la probabilité, donc la probabilité, on y reviendra après, mais on voudrait bien connaître le nombre de possibilités qu'il a de choisir Philomène. Ça veut dire qu'on se restreint maintenant à cette partie-là de l'arbre. Et dans cette partie-là de l'arbre, qu'est-ce qu'il doit faire il doit choisir exactement deux élèves. Il a déjà Philomène. Il doit en choisir exactement deux parmi 19 maintenant. puisqu'il ne reste plus que 19. Il a choisi Philomène, donc il ne reste plus que 19 élèves. Donc, le nombre de possibilités qu'il a de choisir deux élèves parmi les 19 qui restent c'est égal à euh... je sais pas parce que je n'ai pas... plus le nom en tête Ça. 171. Donc, il y a 171 possibilités, il y a 171 groupes différents dans lesquels il y a phénomène, et en tout, de trois personnes, d'accord Et en tout, si je résume. 171 groupe de 3 élèves avec Philomène et en tout on peut former 1140 groupes de 3 élèves donc on a une probabilité Il choisit trois élèves au hasard, si le prof il choisit trois élèves au hasard, il a une probabilité de 171 sur 1140 d'avoir un groupe avec Philomène. Quoi? On a posé la même question hier et je n'ai pas su répondre. Oui, justement, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est... Euh, a priori, non du Donc ça, ça fait 0,5. <rire> Donc, la probabilité de choisir le de ne pas choisir philomène. C'est ce qui reste. Je vais compléter 0,1. Ce n'est pas une division ici, c'est... Donc, maintenant on nous donne l'information supplémentaire que les journées thématiques durent 5 jours <coughs> au collège 5-3 c'est que 3 <coughs> euh 5 jours, on nous pose différentes questions quant à, la, quant à la probabilité de choisir ou de ne pas choisir euh, philomène. De la première, on nous dit euh, quelle est la probabilité qu'elle soit jamais choisie. Donc on est ici dans un cas de Bernoulli. Puisque chaque jour on a le même scénario et chaque jour on a la même probabilité que le phénomène ait été choisi ou n'ait pas été choisi. Ça veut dire qu'on peut utiliser Bermune. Donc la probabilité de choisir, je vais mettre 0 fois, ça va être égal. On a premier jour, on ne la choisit pas, deuxième jour, on ne la choisit pas, troisième jour, on ne la choisit pas, quatrième jour, on ne la choisit pas, et cinquième jour, on ne la choisit pas dans l'arbre, avec toutes les possibilités. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, quatrième jour. cinquième jour. Donc, une seule branche dans notre arbre des possibilités, où on ne choisit pas phénomène, donc on aura... 0,85 fois 0,85 fois 0,85 fois 0,85 fois 0,85, 0,85 à la puissance 5, et puis ça donne un chiffre. Je vous laisse calculer. Si vous voulez appliquer euh, plus rigoureusement la formule que vous connaissez, c'est C55. La probabilité qu'on la choisisse pas 5 fois fois la probabilité qu'on la choisisse qu'on la choisisse pardon à la puissance 0. C'est une fois sur les 5 fois 0,15 à la puissance 1, donc la probabilité qu'elle soit choisie une fois, et puis fois 0,85 à la puissance 4, donc la probabilité qu'elle soit pas choisie 4 fois. Dans ce cas-là, elle aurait été choisie exactement une fois soit le premier jour, soit le deuxième, soit le troisième, soit le, troisième, soit le quatrième, soit le cinquième au passage, c'est <coughs> un cinq, non, oui, Qu'on n'a pas toujours besoin de calculer certaines choses, on peut aussi les, les déduire. Dans ce cas-là, choisir 0 fois phylomène, on sait qu'il n'y a forcément qu'une seule possibilité. Et puis dans ce cas-là, la choisir exactement une fois, on sait qu'on va avoir 5 branches possibles dans l'arbre, puisqu'on va soit la choisir le premier jour, soit le deuxième jour, soit le troisième, soit le quatrième, soit le cinquième. Donc il y aura 5 branches dans l'arbre avec une fois philomène. Alors oui, on peut faire le calcul, mais on peut aussi en déduire euh, la, la valeur de ce nombre par, par raisonnement. Et puis le troisième, c'était quelle est la probabilité... c'est-à-dire la choisir une fois, euh, pardon, la choisir deux fois, ou la choisir trois fois, ou la choisir quatre fois, ou la choisir cinq fois. vous êtes assis devant votre feuille au bac, et puis vous voyez ça, alors vous avez deux possibilités. aussi une expérience de Bernoulli, un choix ou l'autre. Soit vous vous dites, le prof c'est un vrai salaud, comment est-ce qu'il peut nous demander de faire quatre calculs encore comme ça, on vient déjà d'en faire deux, il exagère. Je le déteste. Ou alors vous vous dites, ah, il a sûrement pensé à quelque chose, il a une idée derrière la tête. Il n'est pas si que ça. Et en fait, c'est la deuxième possibilité qui est correcte. Euh. Là, vous pourriez faire, alors, euh, C25, etc., plus euh, C35, etc., plus C45, etc., plus C55, etc. Et puis, euh, si vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous devriez vous en sortir. Ça prendra un peu plus de temps. Ou alors, vous pouvez vous dire, ah mais, attendez, la probabilité de choisir 0 fois philomène, plus la probabilité de choisir 1 fois philomène, plus, etc., plus la probabilité de choisir 5 fois philomène, ça devrait donner 1, puisque c'est toutes les possibilités que l'on a. Soit ça choisit 0 fois, soit 1 fois, soit 2 fois, soit 3 fois, soit 5 fois, etc., jusqu'à 5 fois. Ça veut dire que... choisir 5 fois, c'est égal à 1. Ça veut dire que ça, c'est égal à 1, moins la probabilité de la choisir 0 fois, moins, les parenthèses, plus la probabilité de la choisir une fois. C'est ce qu'on appelle des événements événements se complètent ici. Si vous voulez choisir philomène deux fois, trois fois, quatre fois ou cinq fois, c'est le, le contraire de la choisir zéro fois ou une fois. Les deux se complètent. Et puis, ça, et ça. Ça c'est ce que vous avez calculé en 1, et ça c'est ce que vous avez calculé en 2. Donc en fait le calcul il est très rapide. C'est 1 moins la probabilité qui a été calculée en 1 moins la probabilité qui a été calculée en 2.